Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi J'espère que vous allez tous très bien. Alors, vous avez bien dormi Vous avez tous vécu cette nuit blanche tachée de sang. Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé hier soir Hein Qu'est-ce qui s'est passé Mets-toi en garde. Eh, là, je suis trop violent là. Eh, hey, vas-y, mets-toi. Oh là là, là. Hey, vas-y, bouge pas, bouge pas. Regarde, ça c'est que les jabs. Jab, jab, jab. Ah, jab. Ah, pou pouf pouf. Pou. Bah, ah là là Eh ouais, c'est ça que ça donne envie de faire. Hier, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi une nuit blanche tachée de sang. La violence était au rendez-vous. La castagne, tout était sponsorisé, mesdames et messieurs. On a pu voir des combattants se livrer à la guerre dans une cage. Oh là là, l'UFC hier, c'était vraiment quelque chose. Hein. On a pu assister au grand retour de John Jones. Pour ceux qui ne connaissent pas John Jones, c'est un méchant. Il frappe avec les coudes, avec les genoux. Et après, il t'attrape au sol, il t'étrangle. Il t'attrape au sol, tel un anaconda. Il va attraper toutes tes articulations. Il va t'étrangler. Et là, boum, c'est terminé. Soit tu t'endors, soit tu tapes. Il a déjà endormi quelqu'un debout. Hein Tu dors debout. C'est peut-être lui qui a inventé l'expression. Oh, mais toi, tu dors debout. Parce qu'il vient, il t'étrangle. es en train de marcher comme ça John Jones, il vient par derrière. Pas bah, Il t'étrangle. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux faire Oh là là, quel dommage Cyril Gann. Cyril Gann aurait pu gagner. Mais Cyril Gann a perdu. Cyril perdu. Oh là là. Il est arrivé. Même pas une minute trente. Oh là là. Quelle déception. Il est arrivé. Et voilà. Fini. Franchement, grosse déception. On avait eu beaucoup de vidéos où justement... Ils s'entraînaient. Mais franchement, ça nous a ça nous a fait mal au cœur. On a eu très très mal au cœur de voir Cyril Gall se faire laminer, étrangler, violenter, castagner devant le monde entier. En plus, John Jones, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de Cyril Gall, il dit c'est un c'est un, un joueur de foot. Donc nous les Français, on est des joueurs de foot. On a vu l'autre aussi, je sais pas quoi, il se battait contre un Français. Il se moque du français avant de se battre contre le français, après il lamine le français. Qu'est-ce que les Américains vont penser de nous Hein Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous Voilà Le seul là qui est parti à l'UFC et qui n'a pas rigolé et qui sait parler français, c'est Georges Saint-Pierre, Francis Nganou, chez Congo. Mais là, là, Cyril Gan, attention, deux défaites d'affilée. Ah non, bon, t'as as cassé la bouche, tu vas ça. Heureusement. Parce que sinon, là, ton année, elle n'allait pas être tip top. Donc là, on va attendre le prochain match de John Jones. On ne va pas se mentir que là, la domination, elle était là, ben, elle était totale. Même pas une minute trente. Hein Et nous, nous, et, et Non, Sirigan, bon, grosse force à toi. Ça va être très dur mentalement. Euh, bon, là, il y aura beaucoup de critiques. Hein. Tu vas recevoir beaucoup de vidéos où les gens, ils vont justement te remontrer comment tu t'entraînais. Mais bon... Comme tu fais dans ta vidéo, hein. on t'a soutenu, on continuera à te soutenir. Mais franchement, elle change d'entraîneur. Oh, parce qu'il faut changer d'entraîneur. Il a raison, euh, euh, Cédric Doumbé. Oh, oui. oh oui, oui, oui, oh, ah, oh. Il a raison, il a raison, Cédric. En plus, vous avez vu le combat de Cédric Doumbé encore hier. Hein Mais quelle gauche Une gauche qui vient directement des enfers. Oh là là Lui il parle sur les réseaux et il frappe sur le sur le ring, hein Ah là non mais alors mais de bon bon Cédric Doumbé, grosse force à toi, hein, on va en plus un peu se croiser, donc euh, voilà, euh, j'ai rien à dire.